Salut tout le monde, c'est Winman. On va regarder ensemble l'évolution des quatre plantes qui n'ont jamais été nourries avec des nutriments synthétiques. Seulement un produit, et vous le savez très bien, le produit de Vermibec de l'engrais de le ver de terre, directement de Saint-Placide à côté d'Oka. Et avec Bipar Spectra, on a ici la XS. 1000 qui s'occupe très bien de nos quatre plantes. Regardez-moi ça. Quel beau verre. Aucune déficience. Aucune. OK. J'ai pris quatre tasses de Promix HP. Une tasse de Vermibec. Quatre tasses. Une tasse, quatre tasses, une tasse, un ratio de 20%. Mais Pour la croissance, c'est assez. J'ai ajusté mon eau à un pH entre 6 et 6.5. Donc, moi, l'eau de mon robinet, je la laisse reposer 24 heures. Ça fait en sorte que l'eau est plus tiède, plus de température de pièce et ça donne moins de choc là, aux racines et un peu de chlore là, qui s'évapore je rajoute du euh, pH down quelques pincées et vraiment là, vraiment vraiment je vérifie mon pH il faut que ce soit vraiment entre 6 et 6.5 regardez le résultats. vermibec il vit par spectra donc euh, quatre plantes dans les deux galons et regardez mes clones, on va très bien, je sais pas si on est déjà rendu, non pas encore, je ne penserais pas qu'on est déjà, ben oui. Et voilà, ça c'est le triple burger, c'est sûr le triple burger là, c'est malade mental comment il fait des racines. Euh... C'est fourrette, j'ai jamais vu une génétique euh, comme ça. Alright, GMO Animal Cookie. Pas le GMO, pardon. Le Mendo Animal Cookie. On a une plante. Un autre Mendo. On a nos racines. Excellent. Excellent. Et, et oui, le Mendo encore. Parfait. Donc j'ai 4 Mendo. J'en ai ici des racines parfaites. J'ai 4 Mendo et 2 Triple Burger. Ils ont tous des racines. Là. Très bien, parti. Aujourd'hui, grosse journée. On va donner un nouveau produit à nos plantes. Un autre produit Vermibec. Et le dernier. Et ça va sentir la floraison. On va faire aussi un trans... On va mettre ces plantes-là dans des 5 gallons. Ils sont présentement dans des 2 gallons. On va aussi asperger ces plantes-là pour euh, le traitement des Trips, des spider mites. Donc, euh, beaucoup de choses dans cette vidéo. Et on va prendre une décision là pour la suite des choses. Où vont, qui va où dans ces quatre plantes-là? Est-ce qu'on tourne sans floraison dans cette plante-ci? Ou on amènerait peut-être ça dans la tente XS2000? Donc, euh, j'aimerais peut-être voir euh, l'évolution des Mendo Chino Animal Cookies en floraison Seulement avec le produit de Vermibec et le nouveau produit qu'on va rajouter que je vais vous présenter bientôt Après les avoir là, transplantés dans des 5 gallons Donc ça va être un, un thé de vermicompost Donc on va voir ça là, un peu plus tard donc j'aimerais voir les Mendo Animal Cookies, euh, on commence à les connaître, là, on les voit présentement en floraison là, dans Magro, avec la XS2000. Euh, on peut voir la différence euh, de ces fameuses cocottes avec la même lumière, les mêmes phénotypes. Ce serait seulement les nutriments là, qui seraient différents. On sait que présentement euh, j'utilise des nutriments avec synthétiques dans l'autre tente. Avec les Mendo, Chino et McCookie. Donc, ça peut faire une belle, belle comparaison. Donc, on va transplanter ça tranquillement, pas vite, immédiatement. Donc, c'est la dernière fois que vous allez voir ces quatre plantes-là dans des deux galons. On fait le transplantage. Toujours avec un ratio de 20% vermibex, 80% pour mix HP. Ce sac-là complet de 3 litres va être excellent pour la recette gagnante 20%, 80%. Je vais en mettre le sac au complet dans le 5 gallons. Mélanger ça avec le, du premier XHP. Donc on se revoit très bientôt. Là, après avoir fait le traitement pour les trips avec ma, mon produit là, de savon naturel, alcool et je ne me rappelle plus du mot là. peroxyde peroxyde. All right, gang. On se revoit très bientôt, là. Et on est de retour. J'ai aspergé là, euh, les quatre plantes de ma solution anti-spidermite, spider anti-trips. Avec mon savon, mon peroxyde et de l'alcool 70%. Donc mes feuilles vont être vraiment propres. Est-ce qu'on va se départir de toutes ces spider mites là? Non. Mais ça va vraiment en tuer quelques-unes et ralentir là la plus plat polyferica. Poly Man. La Profi. On sait plus du nom. La profi. En tout cas. Ils m'ont arrêté de procréer. Ça, ça, ça, pas facile. Pas facile. profilé profi. Hmm. Problème de français ici. Hein. Ça va y ralentir, mon chum. Alright. Donc, euh, je vais attendre une heure. Ça va avoir euh, le temps, là. Proliférer. proliférer, hein? proliférer. Ça va empêcher les Spider-Man de pro. Liférer, Tout Ça, profiléré. Je bon, m'en souviens plus, bro. Profiléré. Euh, après, on fait la transplantation. Ça va sécher, les feuilles vont être clean. Quelques spider mites en moins, quelques trips en moins. Je suis un peu déçu. Euh... C'est pas exactement le bon moment là, pour faire la transplantation. Mes pots ne sont pas encore assez légers. Euh, J'espère que je ne ferai pas une grosse erreur. J'espère que tout va bien tenir. Mais pourtant, il faudrait j'attendre un peu. Mais là, l'attente, la ça prend de la place. Et J'ai eu le thé aussi. Là. Le thé euh, de vermicompost, de vermibec, qu'il faut absolument utiliser là, pour qu'il soit efficace. Donc, euh, vraiment, l'utiliser dans les 24 heures qu'on l'a, sinon, les bénéfices diminuent dramatiquement à chaque heure, finalement. Alright gang! On attend un peu. On se revoit bientôt. Et bientôt, c'est là pour vous. Hein? Moi, il faut juste que j'attende une heure. Donc, euh, on se revoit tantôt. Alright gang, donc euh, mon produit là, euh, savon, alcool, peroxyde, a le temps de sécher. Les plantes ont été affectées là, euh, par les spider mites, les Trips. Donc on va remettre euh, le thé, le thé de worm Casting avec des ingrédients spéciaux. Un peu de sucre pour euh, donner un boost de nutriments. Et ça va être le seul produit qu'on va donner là, à ces plantes jusqu'à la fin de la floraison. Donc, euh, on passe du 2 gallons au 5 gallons maintenant. N'oubliez euh, pas de bien identifier vos plantes. Là, très, très important. Chaque, chaque contenant, là, chaque pot doit être bien identifié. Donc, ça va très bien euh, pour le transplantage, le transportage, rempotage. Appelez ça comme vous voulez. J'ai enlevé des feuilles un peu là, qui étaient maganées par les trips. Donc, euh, on continue. Bien identifié. Triple Burger. <coughs> Vermibec. La terre que j'utilise. Et mon petit contenant, j'en prends 4. J'en prends un cinquième ici, contenant donc 20%. Et puis euh, ça va très bien. On continue. Il y en a un qui a réussi à se faufiler. On est passé de 4 à 2 plantes. Les 2 Chinois Animal Cookie. C'est le temps. Le thé. De Vermibec. Thé de verre de terre. Potion magique. De Vermibec. On va diluer ça avec. De l'eau. On va avoir 8 litres. 4 plus 4, 8. On va donner 2 litres à ces plantes-là. 2 plus 2, 4. Un peu de mathématiques aujourd'hui. Donc 2 litres à chaque mendo et 2 litres à chaque triple burger. Les triple burger, on va les voir plus tard dans une autre vidéo. Donc présentement, là, on va tourner sans floraison aujourd'hui avec la petite XS1000 de Vipar Spectra. Et les deux produits de Vermibec, seulement aucune autre addition de nutriments, rien, pas de Remo, pas de Gaia Green, seulement Vermibec avec son thé, son thé de verre de terre, un produit disponible sur son site internet, vermibec.ca. Et le produit qu'on a utilisé en croissance qui a été vraiment formidable, on a repris le dessus, on a ajusté la ventilation, on a ajusté euh, l'intensité de la lumière, les feuilles sont redevenues vertes. Parfait, parfait. Donc on tourne sans floraison, on va ajouter là, le thé de Vermebec. Donc la solution là, de vermibec, 6.0, le pH, parfait, parfait, parfait. On veut toujours entre 6 et 6.5 avec de la terre. Donc avec euh, l'eau euh, vermibec, on va regarder le pH, à quoi ça donne, qu'est-ce que ça donne. 6.6. Donc on va y aller comme ça, avec un pH de 6.6. Yang, donc J'ai nourri là, les deux Mendocino Animal Cookie. J'ai tourné la lumière en 12-12 Donc euh, dans 6 jours environ On va voir quelques changements Là, Peut-être qu'on va voir les premiers pistils 50-55 jours de floraison Je vais être bien satisfait euh, Avec 50-55 jours de floraison Ces deux plantes là, que je connais très bien pour le stretch, j'ai pas de. J'ai pas de. Scrog. Et. J'ai pas trop là, fait de low stress training. J'en ai pas fait du tout. J'ai pas euh, topé là, dernièrement. À... Peut-être une façon là, de ralentir là, la croissance. Il faudrait que je plie mes branches. Pas trop habile avec ça. Donc on va laisser ça aller, on va voir là, à quel point euh, le stretch va, va, va être long, là. on sait que les deux premières semaines en floraison, là, la plante pousse là, énormément, là, euh, au moins 50% dans plusieurs cas, il y a plusieurs même euh, qui poussent plus que 50% de leur taille, donc euh, on va voir ce que ça va donner la lumière, il va falloir ajuster les ganses. Les enlever si euh, ça pousse trop haut. Donc, on va vérifier le PPFD avec une application cellulaire. Et on va vérifier ça là, entre 600 et 1000. En haut de 1000, il nous faut du CO2. Je ne suis pas rendu là. Je ne suis. Je me rendrai jamais au CO2. Là. Donc, on est dans une tente 2 par 2. 2 pieds par deux pieds. Et euh, on va regarder l'évolution de ça. Toujours avec les produits là, de Vermibec. J'ai utilisé là, le thé de Vermibec. Un supplément là, de nutriments. Donc, euh, hey, c'est en floraison. On commence la floraison. Vraiment hâte de voir là, ce que ça va donner. Deux produits Vermibec. De l'eau anti 6 6.5. Le tour est joué. Donc, la XS1000. J'ai hâte de voir combien de grammes qu'elle va nous donner. Euh, deux plantes, que ce soit deux plantes ou quatre plantes ou six plantes, c'est deux pieds par deux pieds. Donc, euh, présentement, la tente est vraiment pas remplie. J'ai pas de scrog. Donc, euh, on laisse aller et on regarde le résultat un peu plus tard. Je vous vois très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à Vipar Spectra. On va voir ce que ça donne, la XS1000, dans une 2x2 en floraison. Et merci à Vernibec pour le thé de verre de terre. Santé! À la prochaine, gang. Ciao, ciao!